Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert. Depuis, euh, depuis des années, je, je suis l'objet de, euh, de poursuites indues de la part de, de policiers, non seulement, ça ne serait pas si grave, mais surtout de procureurs malfrats et ainsi de juges, qui sont euh, des gens malhonnêtes, etc. Certains, alors je précise tout de suite, la grande majorité des juges, sont corrects, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient malhonnêtes et, euh, et ça part en vrai bien. Donc euh, je dois faire une vidéo euh, qui n'est pas trop préparée celle-ci pour euh, deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas le droit de commenter une décision de justice euh, qui va tomber euh, dans trois jours, mercredi 16 juin 2021. Donc là on, on est euh, dimanche, entre le temps que je réalise la vidéo, dimanche, lundi, que je fasse le montage. Donc euh, j'ai le droit de de m'exprimer et la vidéo, une fois qu'elle sera publiée, même après le jugement, elle est légale. Cette vidéo est légale. Et c'est pour dire que je suis pressé pour la faire maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, euh, il va s'agir d'un faux. Euh, ce, ce jugement est un faux, et je vais détailler ce qu'il y a dessus. Et euh, bon, il faut faire obstacle à, à cette réalisation-là. Donc, si jamais j'arrive à, à, à convaincre euh, donc vous derrière l'écran... Normalement, c'est assez facile. Mais les juges qui sont en train de faire euh, euh, des petites magouilles, des petits arrangements, euh, si jamais ils font marche arrière, ça, ça m'arrange. <rire> Et ça arrangera tout le monde, ça arrangera leurs collègues. Voilà. Donc, euh, alors, quelque chose, euh, on n'aime pas, le, les gens d'habitude n'aiment pas qu'on parle de juges ou de procureurs qui font des, des magouilles. Euh, donc, il y, y en a... Euh, il y en a qui sont malhonnêtes. Alors, la très grande majorité sont des gens honnêtes, des juges honnêtes. Je précise que lorsqu'on rentre dans la magistrature ou pareil pour d'autres corps de métier, que ce soit la police ou ailleurs, les, les gens, ils, ils ont l'intérêt d'aider les, les autres. Donc, ce pas des gens malhonnêtes. Et pareil pour ceux qui veulent faire de juge ou procureur. Ce qu'il y a, c'est que euh, c'est des êtres humains, comme tout le monde, et dans tous les corps de métier, dans toutes les professions, il y a, et bien, il y a Très peu de personnes malhonnêtes, mais elles existent. Et pour le, les magistrats, c'est la même chose. Alors, le problème, c'est que quand on regarde, par exemple, euh, les gens qui sont en prison, on va voir les, euh, leur profession, on va voir tout ça. et vous allez trouver de, de tout comme profession. Et vous ne trouverez pas des juges ou des magistrats. Vous ne trouverez pas des procureurs en prison. Alors, vous, euh, des hommes politiques, si, on en trouve quelques-uns. Par exemple, il y, y en a qui sont condamnés. Mais les, les magistrats, euh, ben, allez chercher les stats. Vous me direz, les résultats. Et ça veut dire quoi ça veut dire que les, les, les magistrats malhonnêtes sont en liberté. C'est-à-dire que, que quand je dis qu'il y a des, des procureurs qui, qui font des faux, hein, dans mon affaire, ça remonte à, à 2014, eh ben, euh, ils ne sont toujours pas arrêtés. Ils, ils sont, par exemple, pour ceux auxquels je fais référence, ils, sont, euh, ils travaillent dans le tribunal euh, à Aix-en-Provence. Voilà, je pense à Olivier Poulet, Argile Kirakides et... Euh, euh, Sophie Bottes, euh, les trois euh, travaillent aujourd'hui. Donc, ils sont, sont des, des faussaires qui sont en liberté euh, parce qu'ils sont protégés par d'autres personnes. Et c'est pareil pour les juges. Donc, euh, toujours dans mon affaire, en 2016-2017, j'ai eu deux juges qui ont fait des, des faux documents. Par exemple, Jean-Pierre Ladré, eh il, il est toujours juge euh, au tribunal administratif de Paris à l'époque. Et, euh, et une autre, alors elle, c'est encore plus gonflé, c'est. Euh, euh, la juge Lefebvre -Ib Ibanez, qui, qui, euh, qui a raconté que j'avais été hospitalisé d'office. Alors là aussi, euh, j'aborde un sujet qui tout de suite, hop, euh, vous dites, oh là, il y a de l'hospitalisation. Euh, non, non, non, non. Ça, c'est malheureusement un piège qu'ils font. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez les cheveux longs ou que vous êtes mal rasé que, que vous êtes fou. Euh, la, la folie, déjà il faut être médecin, il faut avoir fait 5 euh, ans, ans de psychiatrie, 5 hein, euh, ans de, de psychiatrie et puis euh, en fait, euh, des options ou tout ça. Mais ce n'est pas, euh, ce pas euh, un juge, ce n'est pas comme quelqu'un au bistrot qui va dire Ah ben bah tiens, il, il a, euh, le, les, les, les juges entre eux ils boivent un coup et puis ils disent Ah ben bah tiens, lui il a l'air fou, allez hop je le déclare fou. Donc, cette juge, le, le Fabre ibanaise, elle a quand même inventé que j'avais euh, été hospitalisé d'office. Donc, là aussi, par, par rapport à vous qui regardez la caméra, s'il vous plaît, ne vous laissez pas aller à, à, à ces impressions-là. Ouais, et les, le deuxième point qui est lié euh, au premier point, c'est justement pour éviter qu'un faux soit commis, C'est-à-dire que dans quelques jours, le, le 16 euh, juin 2021, euh, des juges de la Cour euh, d'appel de Versailles vont émettre un faux, euh, de, de fausses attestations, donc euh, voilà c'est pour éviter ça. Je, je vais le détailler dans la vidéo. Euh, alors tout de suite au fait, euh, qui sont, ces, qui sont ces, ces juges, de quoi ils dépendent Je vais montrer euh, euh, ben, un, un, la photo du logo du barreau de Versailles, alors le barreau de Versailles c'est l'ordre des avocats en schématisant, voilà donc là ça vaut le coup d'être vu. Euh, tout de suite, vous voyez, c'est un V et il y a trois ombres derrière. Le, le V, il n'a que deux branches, il n'en a pas trois. Donc, je vais revenir dans cette vidéo, je vais vous, vous expliquer ce que c'est, euh, je vais aborder en tout cas ce, ce point-là de la troisième ombre qui se cache derrière le, le barreau de Versailles, les avocats. Donc euh, je reviens au point essentiel, des juges s'apprêtent à faire des, des faux documents pour euh, complaire à des copains peut-être des francs-maçons, peut-être pas des francs-maçons, peut-être juste des collègues euh, qui ont, entre guillemets, sauvé la mise, des gens qui ont fait des faux, mais on va cacher ça sous le tapis. Voilà. Alors, euh, avant d'aborder ça, euh, ça fait deux, trois fois que, que je prononce le mot de faux. Qu'est-ce qu'un faux Un faux, euh, faux c'est, euh, alors, l'article 441-1 du code pénal, ça c'est le truc, euh, donc faux, usage de faux. C'est euh, pas ça qui, qui compte vraiment, euh, ce sont les articles suivants. Qui vont expliquer donc le faux ça peut être, euh, ça peut être un faux pour une, devant un tribunal notamment ce 441-1 euh, ça peut être des, des faux qui sont euh, ça peut être une fausse attestation dans ce cas-là ce n'est pas un faux euh, qui peut être, qui peut servir de, de droit comme l'article 441-7 du, du code pénal, avec beaucoup moins d'implications, mais il y a des faux qui vont être beaucoup plus graves. Euh, ça va être, par exemple, lorsqu'ils sont commis par des, des personnes représentant l'autorité publique, c'est-à-dire des juges ou des, des policiers, des magistrats. L'article 441-4, troisième euh, euh, alinéa, et euh, et c'est euh, ce qu'on appelle des faux criminels, donc euh, on entend par criminel tout ce qui est puni de 15 ans ou plus de réclusion criminelle et qui passe devant une cour, euh, cour criminelle ou une cour d'assises. Voilà. Euh, donc c'est différent des faux que tout, que tout le monde peut, peut faire. Aussi, par rapport aux faux, toujours, euh, toujours quelques, une petite précision, il existe deux sortes de faux. Il y a ce qu'on appelle donc, le faux matériel, c'est-à-dire vous prenez quelque chose qui est vrai, un vrai jugement, tout ça. Vous le photocopiez, vous mettez du blanco, vous repassez à la photocopieuse pour changer des, des dates, pour changer des chiffres. Ou alors, pareil, vous prenez, au mieux, vous prenez votre document. Ça, c'était pour l'ancienne époque. Maintenant, vous prenez le document, vous le travaillez à l'ordinateur, vous le réimprimez, et vous avez changé, par exemple, vous avez changé des chiffres, vous avez changé des dates, vous avez changé des noms. Mais le, le, le document d'origine a été falsifié vers un autre... Et ça, ça s'appelle un faux matériel, c'est-à-dire que vous pouvez le toucher. Euh, donc, C'est-à-dire que ce, qu vous, euh, ce faux matériel, quand vous le montrez, on, on, il suffit de prendre l'original, de dire oh, « regardez, ce n'est pas les, les deux mêmes, c'est un faux matériel ». Et il existe un autre type de faux qui s'appelle euh, le faux intellectuel. Euh, ça va être euh, un vrai document, mais qui raconte des choses qui sont fausses dedans. Et ça, les deux, que ce soit des faux matériels ou des faux intellectuels, c'est le même article qui s'applique. Et, et quand ce sont des juges qui racontent des choses fausses, c'est euh, euh, un faux euh, criminel, un faux intellectuel criminel. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse par rapport au faux. Pour revenir sur la, la notion de, de criminalité, euh, juste là que, que j'ai précisé, c'est euh, suivant les infractions que vous faites, c'est-à-dire c'est soit des délits, soit des crimes, les crimes, c'est le plus grave, et le, le délit, c'est euh, vous passer en correctionnel ou l'ancienne correctionnelle euh, pour des faits qui vont jusqu'à 10 ans de prison maximum, et c'est un juge qui vous, qui, vous, qui vous sanctionne, etc. Très souvent, en correctionnel, une fois sur deux, la personne n'est pas condamnée. C'est-à-dire, soit il y a un non-lieu, soit euh, une peine avec sursis, donc il n'y a, a rien d'effectif. De, Par contre, en. En, dans le domaine criminel, les statistiques vont jusqu'à 90% de, de sanctions. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, et euh, à moins que vous soyez vraiment innocent, c'est-à-dire on vous accuse d'un meurtre que vous n'avez pas fait, bon allez, euh, là, là ça va, mais sinon il y, a, euh, en, il y a des sanctions qui sont plus graves. Donc quand, quand je m'attaque entre guillemets à des juges euh, en disant qu'ils ont fait des faux, euh, des, des faux criminels, c'est-à-dire qu'il y a en cours plus de 15 ans de prison. Un crime, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le meurtre ou l'assassinat est un crime, mais le viol est un crime, etc. Et il y a d'autres infractions qui sont des crimes, c'est juste parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Je, prends, je, je reviens sur le faux. les faux, c'est des, des délits simples, mais quand, quand ils sont commis par une personne qui, qui relève de l'autorité publique et dans un document, pour euh, la, la même occasion ça devient un crime voilà. euh, heureusement que, que c'est sanctionné plus difficile plus euh, oui, plus difficilement sinon ça laisserait place à des abus de la part de, des juges et malgré euh, malgré cela on va voir qu'il y a quand même des abus donc euh, donc ça c'était la parenthèse par rapport au crime l'autre euh, l'autre point que les, les gens n'aiment pas pas trop m'entendre parler de d'accusation contre quelqu'un en disant les juges vont faire des des tout ça et ils disent oui mais il faut laisser la police enquêter ben euh, ben non <rire> simplement parce que parfois les, euh, donc soit les policiers ils font partie du système c'est euh, dans mon cas ce qui m'arrive soit ils, ils sont ils sont pas au niveau ils, ils n'arrivent pas à, ils n'arrivent pas à, ils n'ont pas les moyens euh, d'enquête et c'est pour ça qu'il existe des professions, par exemple les détectives privés. Cette profession, elle existe. Pourquoi on a créé les détectives privés Justement, pour pallier aux défaillances de la police. Donc, donc ne me reprochez pas, s'il vous plaît, de, de ne pas faire appel aux policiers. Euh, simplement, j'ai le droit. J'ai le droit de, donc, de faire appel à des détectives privés ou de mener moi-même l'enquête. Il y a beaucoup de personnes qui, qui vont se débrouiller elles-mêmes pour mener l'enquête. Ah. Après, le, le deuxième piège, ça va être l'histoire de porter plainte. On, me, on va me dire, euh, ben, porter plainte, euh, il va y avoir un procureur qui va être désigné. Alors, les procureurs, quand je porte plainte contre un procureur, c'est le sketch de Coluche, il y a plus de 40 ans, qui disait, ben, les gens, ils portent plainte contre la police, ils doivent aller au commissariat. Et voilà, et, et, et Coluche, il rigolait, il disait, on n'a pas trop à se plaindre, il n'y en a pas beaucoup qui viennent. <rire> ben, c'est pareil, 40 ans plus tard. Vous portez plainte contre un procureur, ben, écrivez à son collègue le procureur. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des listes de, de procureurs qui s'enchaînent. C'est-à-dire que moi, dans mon affaire, donc là, j'ai en ai cité trois ex. Il y en a un quatrième qui a, qui, a, qui a, depuis, qui a été muté à Lyon. Il s'appelle euh, Olivier Rabot. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui est impliqué, fortement impliqué dans mon affaire. Bon, euh, on, on va laisser ça. Oui. Et, et parmi les Parmi les pièges euh, en portant plainte, il y a aussi le, le fait d'avoir un avocat. Donc là, c'est quelque chose qui, euh, qui, va vous, qui va surprendre beaucoup d'entre vous qui croyez, vous, vous êtes très nombreux à vous sentir démunis dès que quelque chose vous arrive, vous dites « non, non, non, vite, il me faut un avocat pour me défendre ». Et là, vous tombez dans un piège qui a été, euh, qui a été fabriqué par, euh, par des gens que, qui étaient au gouvernement, qui étaient, à mes yeux pas très honnête, Donc, la loi Perben II, c'était dans les années 2000, et il a permis à ce que euh, lorsque vous avez un avocat et que vous présentez une affaire criminelle, eh bien, euh, le, le, la, la question criminelle ne soit pas étudiée et retourne en correctionnelle. C'est une astuce euh, qui est légale sur les textes mais qui est malhonnête, donc méfiez-vous des pièges d'avoir un avocat ou de ne pas avoir d'avocat. Donc moi, à ce moment-là, je n'ai pas d'avocat. Une dernière parenthèse, au fait. J'ai euh, été, été piégé par des juges et des policiers en 2019-2020, qui, qui ont monté des faux dossiers que je mets sur mon site, donc lionelaubert.info. Alors il faut savoir que si mon site est censuré, il est archivé sur archive.org, et là, vous, vous retapez lionelaubert.info. Et euh, donc j'avais un piège. Et je cherchais à l'époque des avocats pour me défendre. Je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, je n'allais pas aller au procès sans défense et j'ai fui. Je peux vous dire aujourd'hui qu'avec le recul, j'ai bien fait. Parce que si j'avais eu un avocat, je serais en prison. Aujourd'hui, je peux vous parler parce que je suis en liberté. Mais, mais ça, bon, on, on laisse ce, ce sujet-là de côté. Bon, de, donc il y a un premier danger avec le fait d'avoir des avocats, mais ce n'est pas tout. Le deuxième va être euh, le fait que des, des juges puissent être infiltrés euh, par la franc-maçonnerie. Donc euh, la franc-maçonnerie, normalement, je bah, suis quand franc-maçon, ils font le, leur petite réunion, ils mettent un tablier, un tablier de cuisine, ils font leur magouille, leur magouille leurs arrangements, leurs leur réflexions. Il y en a qui vont, faire, qui vont devenir francs-maçons pour réfléchir à... Je ne sais pas, des, des choses célestes, euh, s'ils ont des illuminations, tout ça. Donc pourquoi pas, on peut les laisser euh, sur ce côté-là. Le problème, c'est que, euh, que ce sont des réseaux et euh, certains débordent. Il y a eu, là dans ces dernières semaines, on est en train de parler d'une du, affaire bah, depuis la fin de l'année dernière et, et cette année, de, de réseaux de, de policiers euh, qui dépendaient du renseignement intérieur, la, la DG, euh, DGRI, et, euh, et qui prévoyait de, de faire des assassinats. Euh, donc ils ont tué déjà un pilote de, de course, ils ont essayé de tuer un syndicaliste, et puis une gérante de, de société, ils n'ont pas réussi, euh, voilà, ils se sont fait démasquer Alors, par des, des citoyens euh, qui ont vu que, euh, des gens qui étaient louches, ils ont appelé des policiers, les policiers ont arrêté les personnes. Il faut savoir, là, là aussi, encore une parenthèse, euh, décidément je fais pas mal de parenthèses. il faut savoir que, euh, que la plupart de ces affaires, c'est grâce à des citoyens qui, qui arrivent à démonter ça. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes citoyen, vous pouvez euh, mettre fin à, à, à ces magouilles. Donc, euh, donc ces gens-là, ils appartiennent à des réseaux, et des réseaux francs-maçons. C'était une loge dans, à levallois perret euh, Alors, la loge a été fermée, mais il faut comprendre aussi que le problème n'est pas une loge. Quand on rentre dans la franc-maçonnerie, il rentre, donc vous avez une loge qui va vous accepter, mais ce, ce qui va compter, c'est les échanges que vous avez entre vous. Donc c'est ça le, la question. Il ne faut pas croire qu'il y a une loge euh, de franc-maçon euh, pour le tribunal, pour la, la cour d'appel de Versailles. Non, le problème c'est... Il y, y en a qui sont francs-maçons ici, d'autres par là, d'autres par là, et c'est le réseau qu'ils vont faire en disant ben « Tiens, telle affaire, tu l'enterres, telle affaire, tu vas m'aider, euh, voilà ou tu vas étouffer telle affaire, tu vas faire des faux. » Et il y en a qui vont le faire parce qu'ils vont se dire ben, « Allez, on ne va pas me repérer, je le fais. » Voilà, donc la franc-maçonnerie est un problème. Et, euh, et, et dans mon affaire, hein, donc, euh, donc tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas des avocats, mais, euh, mais parfois, comme je suis à l'étranger, j'ai dû en prendre une hein, qui m'apparaissait bien. Maître Maleko, je donne son nom, et, euh, et au moment où les, la partie adverse a fait, un produit de, de fausses attestations, moi je lui ai dit « non, non, vous intervenez, vous ne me laissez pas euh, comme ça, euh, vous ne me laissez pas euh, sans, sans aide, surtout que c'est mon avocate. » Et, et elle, elle me répond « non ». Je lui ai dit « mais attendez, elle me dit « non, c'est une autre affaire ». Je lui ai dit « ce pas une autre affaire ». L'avocate adverse, elle, elle mentionne des faits qui sont faux dans l'affaire la, qui va être présentée devant les... Euh, la cour d'appel de Versailles. Donc, vous ne laissez pas ça. Et elle, elle répond en mettant en copie le, le bâtonnier de Versailles. Donc, le barreau, c'est l'ordre des avocats en schématidant. Alors, moi, je vais sur le, le site euh, et qu'est-ce que je vois Je vois le logo, euh, du, le logo du barreau de Versailles. Donc, vous avez le V de Versailles. Au-dessus, il y a les deux plateaux qui symbolisent la justice. Mais regardez l'ombre derrière. Il y a une troisième ombre qui est cachée vous trouvez ça là. donc, donc, euh, donc, bien sûr, euh, donc, bien sûr, chacun va interpréter. Cha il y en a qui vont dire non, c'est un hasard, tout ça. Moi, je serais pas surpris que euh, ce soit des francs-maçons. Les francs-maçons, donc, euh, on, on les appelle aussi les frères trois points. Il y a ces, ces trois points, sauf qu'on ne peut pas mettre dans un logo quelque chose aussi flagrant que trois points. Donc, bah, ils vont dire bah, on va remplacer les points par des traits, Hop, les trois ombres. L'autre chose aussi, c'est qu'il existe des, une, toute une symbolique dans la franc-maçonnerie qui est, par exemple, on parle de l'équerre du compas et du fil à plomb. Et bien là, on a par exemple, c'est le nombre inversé, de, du compas avec le fil à plomb au milieu. Je rappelle que dans les, les symboles cachés, le but, c'est que ceux qui en font partie, c'est-à-dire les francs-maçons, ils, ils se reconnaissent, mais les gens qui n'en font pas partie disent « mais non, c'est autre chose ». Ça aussi, réfléchissez bien sur le, le point de, de vue de ce qui est caché. Le, le, quand vous, vous allez cacher un logo, vous n'allez pas arriver avec vos gros sabots et vos trois poils. Donc, donc, vous allez mettre autre chose. Vous allez mettre trois traits. Les non-initiés, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas au courant, n'y verront que du feu. Et euh, c'est ça le but. Le but, c'est que les gens ne, euh, ne le savent pas, mais que ceux qui sont dedans le savent. Et, euh, et la difficulté de... La difficulté de, de, de cette opération, c'est que, à votre avis, pourquoi le barreau, c'est-à-dire les avocats, euh, vont afficher des, des liens, euh, ils vont afficher d'une certaine manière en disant on est en lien avec d'autres personnes. Est-ce que vous croyez que c'est pour leurs clients Non. Parce que le, quand vous prenez un avocat, c'est pas pour qu'il aille faire coupin avec l'avocat de la partie adverse. Il n'y a pas d'intérêt. Quand, quand vous êtes, si vous êtes franc-maçon, euh, vous, vous allez reconnaître ça et, et vous allez demander des arrangements, mais pas avec la partie adverse, ça va être avec les, la justice, avec les, les juges. Et comment se fait-il que des, des, un système judiciaire, c'est-à-dire celui de Versailles, tolère un tel logo Comment se fait-il que le logo avec les, les, trois, les trois ombres, troisième ombre du V. En plus, c'est une ombre, c'est quelque chose qui est caché, il y a toute une symbolique derrière. Donc, posez-vous la question. Si ce logo disparaît, donc, euh, ben, allez voir sur euh, le, site, le même site que je disais, archive.org, et vous retrouverez les anciennes pages euh, du barreau de Versailles avec ce fameux logo et les trois, euh, les trois ombres. Voilà. Donc ça, c'est euh, problématique, euh, les liaisons entre le la justice et puis de la franc-maçonnerie qui ne devrait pas avoir lieu. Donc, euh, bah, comment se défendre face à ça eh bien, Il faut comprendre aussi euh, ce qu'est notre droit. Donc, beaucoup d'entre vous, là aussi, vous dites, euh, on vous place la justice sur un piédestal. On vous dit, la justice, c'est le sauveur, c'est euh, super. Ben, ben non. La justice, c'est l'un des trois pouvoirs. C'est-à-dire, il y a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le président du gouvernement qui, qui gère les affaires de la France tous les jours, il y a le pouvoir législatif qui vote les lois et le pouvoir judiciaire qui voit l'application des lois. Quand vous n'êtes pas content, par exemple, avec des, des lois ou avec un gouvernement, ou avec, vous allez manifester, vous avez le droit de faire des pétitions, vous avez le droit euh, ben, de manifester si vous ne faites pas de nasser, malheureusement, euh, vous avez le droit de, euh, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir d'aller voter. C'est-à-dire que vous avez un parti qui ne vous plaît pas, ou on vous a enfumé à la dernière présidentielle, vous avez envie de voter pour quelqu'un d'autre, vous allez voter pour quelqu'un d'autre, vous avez ce droit-là. Mais pour le, le judiciaire, c'est nous. Alors, le judiciaire, euh, là encore, je vais refaire une autre parenthèse qui, qui est utile. Euh, je, je parlais justement des élections, donc il faut savoir qu'avant qu la Révolution française, on avait un, un roi qui, était, euh, qui se disait roi de droit divin, Donc euh, depuis Dieu, il avait droit. Euh, C'était lui qu'il fallait respecter, qui faisait euh, l'exécution, les lois <rire> et, les, et la justice. Il ramenait tout ça. <rire> comme, comme il est de droit divin, c'est le super-homme, <rire> le superman de l'époque. Alors, il y a eu quelques petits. Euh, les temps ont changé, on a coupé un peu des têtes. Et, euh, et on a. Euh, nos ancêtres révolutionnaires ont, ont, ont mis les élections. Place. Et notamment, par exemple, pour les juges. Les juges étaient, ils étaient élus. Alors il existe d'autres systèmes, il peut y avoir le tirage au sort, il peut y avoir tout ça. Et en tout cas, ce pas des gens qui étaient mis en place par Dieu ou par je ne sais quoi. Euh, et, euh, et la révolution, elle a pris fin avec un homme qui s'appelle Napoléon Bonaparte qui, lui, euh, a utilisé la Révolution française pour se placer empereur. Donc, euh, allez hop, on a balayé le roi, maintenant je me mets empereur, avec, euh, je, je mets ça dans la photo. Et pour ne pas avoir de soucis avec ces juges qu'il fallait élire, eh bien, on va supprimer l'élection. Et donc Bonaparte, depuis euh, 200 ans, a, a supprimé cette élection. Et on, euh, alors après, la France, elle a vécu d'autres choses. Bonaparte a été renversé, la monarchie elle est revenue, on a eu, euh, on a eu Napoléon III qui est arrivé, euh, on a eu une, une première guerre... de 1870 contre les Allemands qu'on a perdu, on a perdu l'Alsace-Lorraine en même temps. Il y a eu la Commune euh, en 1871, donc c'était la révolte des Parisiens euh, euh, contre les Versaillais. On a eu la guerre de 14-18, on a eu la guerre de 39-45, donc il y a eu beaucoup de choses et on avait autre chose à faire que euh, de penser à, à, à, élire, euh, à élire les juges. Par exemple, en 1946, ben, on a mis le droit de, de vote aux femmes, c'était peut-être un peu plus utile que de penser à élire les juges. Euh, mais justement, à la libération, euh, donc à la 4ème République, donc, ils ont ressorti des, des bases pour notre Constitution. Alors je rappelle ce qu'est la Constitution, c'est le sommet de nos lois. Et ils ont ressorti la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définit des principes fondamentaux pour nous. Et au deuxième article, euh, l'article 2, donc le numéro 1, c'est « Les hommes naissent et, euh, et demeurent libres et égaux en droit, en dignité et en droit ». Et l'article 2, euh, il traite des droits fondamentaux et inaliénables de l'homme, qui sont la liberté, la propriété, euh, la résistance à l'oppression et la sûreté. Et là, on a la, la résistance à l'oppression. Donc, euh, si on a des pour ce qui me concerne, des policiers, des juges, des procureurs qui viennent magouiller, j'ai le droit de résister, j'ai le droit de faire cette vidéo. Et là, c'est la liberté d'expression, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième on va dire aussi, toujours dans ce, cette Constitution, euh, que euh, dans, cette, dans cette déclaration de 1789, l'article 16 dit que lorsque ces droits ne sont pas respectés, il n'y a pas de Constitution. Et, et ça, ça va organiser une, une pyramide avec au sommet le, la Constitution française. Et puis, en dessous, il y a les traités qu'on signe, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, donc avec la cour CEDH qui, elle, parfois, condamne la France. Vous entendez, tiens, la France a été condamnée à l'Europe, etc. Parce que justement, les lois françaises ne respectaient pas les, ces obligations fondamentales. Donc la France se fait condamner. Donc, parenthèse là encore, euh, ça veut dire que nos lois ne sont pas, euh, ne sont pas si bonnes que ça. Si elles étaient bonnes, la France ne serait jamais condamnée. Mais si la France se fait condamner, c'est qu'il y, y a des défiances. Et donc, il faut, replacer, euh, il faut replacer tout ça, donc euh, la, la Constitution, les traités internationaux, les lois, et puis après il y a les, les arrêtés municipaux, les, les décrets ministériels, etc. En dessous, ça porte un nom, ça s'appelle la hiérarchie des normes. Voilà, tu me mets à l'écran. Voilà, donc, il y, a, il y a cette hiérarchie des normes qui montre que, que les lois auxquelles beaucoup d'entre vous pensez obéir elles se trouvent au milieu du tableau. C'est-à-dire que si vous avez toujours euh, des, des cas pour des, des exceptions, vous avez toujours le droit d'avoir recours à, à des exceptions en citant, ben, vous citez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en disant voilà, j'ai le droit de, re, de résister à l'oppression et j'utilise ce droit-là. Ouais, et, euh, et faites-le. Moi, je le fais. <rire> ouais, donc ça, c'était pour, euh, pour relativiser ce que peuvent faire ces juges. Donc, on a le droit de s'opposer aux juges lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Et notamment pour les affaires criminelles, j'ai le droit de résister. Ce n'est pas parce que des juges vont faire des faux documents, des faux jugements, vont inventer des choses dans, leur, dans leurs articles que je dois fermer ma bouche et accepter. Non, j'ai le droit de dire que c'est un faux. et tout en respectant la loi. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, comme j'expliquais. Donc je reviens au sujet principal, c'est pour éviter euh, que un faux soit commis dans les, les jours qui arrivent. Alors, quel type de faux euh, voilà. Et là, on, on va, je vais aborder quelque chose qui est délicat, euh, pareil, que vous n'aimez pas, que beaucoup d'entre vous n'aiment pas. Alors certains comprennent, euh, certains comprennent et puis combattent. Euh, ces idées-là, c'est-à-dire ces magouilles qui sont en train d'être faites, certaines sont contre, et tant mieux, je, on a besoin de vous qui compreniez, et puis d'autres ne comprendront pas, ben, tant pis, euh, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est une utilisation, pour échapper à la loi, ce que font certains juges et policiers, juges, policiers, procureurs, c'est qu'ils ont recours à la psychiatrie. Ils vont dire, ah ben non, cette personne est folle, on ne va pas la, on ne va pas la juger, euh, on va l'envoyer directement en hôpital psychiatrique. Et là, vous avez beau avoir un avocat, même pour ceux qui tiennent vraiment à en avoir un, eh bien, cet avocat, il pourra rien faire face au médecin. C'est-à-dire, le médecin, il dira, ah ben non, euh, telle personne a été internée, ou telle personne... Euh, et, et vous ne pouvez rien faire, parce qu'on va vous dire, ah ben vous n'êtes pas médecin. Voilà. Donc, ce que, que je redoute, c'est l'invention du fait que euh, j'aurais été trouvé fou. Donc là, je précise bien, euh, devant la caméra, je n'ai jamais été euh, interné, je n'ai jamais été euh, fait l'objet du... Euh, en 2014, des policiers m'ont inventé, m'ont convoqué pour une expertise psychiatrique, je n'y ai jamais mis les pieds. Ils m'ont reconvoqué, je n'y ai toujours pas mis les pieds. Alors ce qu'ont fait ces, ces policiers-là, ben, ils ont fait un, un faux papier. Ils ont écrit, ben euh, voilà, le psychiatre, donc le, ce psychiatre que je n'ai jamais vu. Donc suite à l'audition de Monsieur Aubert, je, donc, je vois pas quelle audition. <rire> mais euh, euh, parfois c'est les psychiatres qu'il qu faudrait faire soigner, voire interner, les, les bloquer dans un asile, là, bien fermé à clé, euh, dans, dans un hôpital psychiatrique. Et, euh, et donc il, il, ce psychiatre m'a trouvé dans des délires paranoïaques. Euh, euh, donc euh, après l'audition, donc euh, moi je dis qu'il n'y a jamais eu d'audition, mais euh, voilà. Et des juges sont venus confirmer ça. En 2017, le juge Jean-Pierre Ladré. Euh, donc euh, j'avais saisi la CNIL, quand j'ai trouvé ces documents qui disaient que j'avais eu une expertise psychiatrique, alors je disais, c'est faux, c'est inventé, j'ai demandé à la CNIL, j'ai dit, ben, je ne veux pas garder ces, ces fausses mentions, et il faut les corriger. Eh bien, euh, la CNIL m'a dit, ben, saisissez le juge du tribunal administratif, et je l'ai fait. Et le juge du tribunal administratif a dit, non, non, non, non, non on, on ne corrige rien, vous avez subi une expertise psychiatrique. Et, mais le, euh, le, le mec... Donc là, on avait des policiers qui faisaient des faux, on a un juge qui fait des faux. Alors, ce sont des fautes, je rappelle la, la notion dont je parlais tout à l'heure, des fautes criminels. C'est-à-dire que le, le juge doit passer devant une cour d'assises, et je le traînerai devant une cour d'assises. Troisième chose, puisque ce juge, c'était un juge parisien, il disait que j'avais été fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Moi, j'ai dit non. J'ai dit « on va demander les plannings, vous verrez que je ne suis pas dans vos plannings ». Et là, on a une nouvelle juge, cette fois-ci dans les Bouches-du-Rhône, qui invente encore. Elle dit « ah non, non, M. Aubert a été hospitalisé d'office ». Voilà le type de faux. Et là, il y a deux personnes qui font ces, ces faux documents. Donc quand je parle de, de la juge, il y a aussi la greffière qui signe. Je le mets à l'écran. Donc il y a la juge et la greffière, les deux signent. Il y a deux auteurs du faux document. Donc euh, par exemple, il faut savoir que des juges, il est possible que des juges ne passent jamais devant une cour d'assises parce qu'ils sont protégés par le système. La greffière, elle passera. Moi, je vais prendre la greffière elle viendra rendre de ses comptes, parce qu'il faut savoir, et là je vais me mettre en colère, il faut savoir que sans la signature d'un greffier, un juge ne peut pas faire de faux. Il y a deux personnes qui participent au faux, le juge et le greffier. Et idem dans ce qui va venir le, le mercredi 16 juin, je poursuivrai à la fois le juge du, de la cour d'appel de Versailles, et à la fois le greffier ou la greffière, parce que c'est à cause d'eux, de leur signature, qui permettent la création de faux. Donc, euh, je reviens à, à ce qui s'est passé en, en 2014, donc euh, avant, depuis 2008-2012, j'étais en litige avec euh, bon, des policiers sur une affaire, de, une affaire euh, grave quand même, il y avait eu une, une rançon qui avait été versée auprès de, de ma belle-fille kidnappée, etc., donc suivi par euh, un colonel de gendarmerie qui avait le bras long, qui avait fait des pressions, tout ça, et euh, donc j'étais euh, J'étais contre l'État, sans savoir que ça prendrait des, les, les dimensions que l'on va voir aujourd'hui. Et, euh, et à ce moment-là, euh, en, en 2014, les, les, les policiers vont me tendre un piège. Ils vont, euh, je, je vais avoir des, des policiers en civil qui vont être garés devant chez moi. Quand un individu fracture ma porte, il, il rentre, il ressort. Je ressors. Et euh, euh, j'ai reconnu cette voiture parce qu'elle avait les anciennes plaques d'immatriculation euh, pleines de chiffres avec la lettre A. C'est les anciennes plaques administratives, aujourd'hui il n'y en a plus. Mais euh, à l'époque, ils pouvaient utiliser ce type de véhicule. Euh, voilà, donc, euh, donc je m'étais adressé à, à ces policiers en civil en disant « "Mais Regardez, on vient de, de me fracturer la porte, vous pouvez arrêter la personne, elle est encore à 50 mètres. » Et lui, il m'avait dit « Non, non, il s'est rien passé. » Donc euh, déjà c'était louche, j'ai demandé la préservation des enregistrements de vidéosurveillance, etc. Donc les, la vidéosurveillance est effacée, et, euh, et justement c'est quatre mois après que la, la policière d'Istre va bah, me convoquer chez, chez un psychiatre « j'irai pas » parce qu'ils avaient qu'à garder leurs enregistrements de vidéosurveillance. Et, euh, ça c'est une preuve, la, la psychiatrie, depuis quand euh, on envoie les, les gens chez les, les psychiatres pour ne pas faire d'enquête. Donc euh, ça c'est une parenthèse. Donc, il euh, donc y, y a eu ça. Et, euh, et en fait, euh, ça va être intéressant pour, pour Versailles, pour la cour d'appel de Versailles, euh, la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vais revenir sur ce qui s'est passé en, en 2014 avec ces policiers. Euh, donc, euh, on me fracture la porte, euh, je m'adresse à des policiers en planque, donc euh, c'était un dimanche et ils n'avaient rien à faire là. Et en plus, cette voiture était immatriculée 06. Alors. Vous, euh, vous ne connaissez peut-être pas forcément la géographie du sud de la France. Euh, moi, je suis à l'ouest de Marseille. Et 06, c'est Nice, qui est euh, quasiment à côté de la frontière italienne. Donc, il y a euh, 3 heures de route, 2h30 si vous roulez vite à l'aller, et pareil au retour. Donc, les gens, ces policiers, ont fait 5 à 6 heures de route pour venir se mettre en planque devant chez moi. Ils sont venus se mettre en planque dans une rue qui avait une caméra de vidéosurveillance. Et en plus, quand, me, quand leur planque, elle ne sert à rien, puisque quand on défendez la porte, ils ne voient rien et ils disent qu'il n'y a rien. Donc, en fait, il y avait autre chose, c'est qu'ils attendaient que je porte plainte contre X pour faire une fausse déclaration, un, un faux serment. À mon encontre, compte, ils auraient répété « Non, M. Auberin il ne s'est rien passé. » Et là, j'aurais été, euh, été condamné à de la prison pour des, des dénonciations calomnieuses ou de faits imaginaires. Euh, donc, voilà, voilà le piège que, que j'ai senti venir. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que j'allais venir à Versailles. Euh, venir au sujet de Versailles. Je ne vais pas me déplacer. Donc, euh, euh, cette voiture, elle était immatriculée 06. Et, euh, et plus tard, je me suis aussi aperçu qu'elle était immatriculée, enfin, pas euh, plus tard, euh, et euh, cette voiture était immatriculée, en fait, 06D. Le D pour département. Elle aurait pu être immatriculée 06N pour national. Ça voulait dire qu'à qu l'époque, il y avait des voitures qui, euh, qui avaient le droit de de circuler que dans le département, c'était celle-ci, 06D, elle n'avait pas le droit de sortir de, des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire Nice, euh, Cannes, euh, voilà. Elle n'avait pas le droit de sortir de son département et elle l'a pris. Elle a, elle a quitté les Alpes-Maritimes, elle est passée par le Var, un autre, parce que les Alpes-Maritimes ne touchent pas les bouches du rhône elle est passée par le Var, elle n'avait pas le droit d'y être, elle est passée dans les bouches du rhône elle est venue se mettre en planque devant chez moi. Elle a traversé deux départements elle avait, dont elle n'avait pas le droit d'attendre. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, que ces policiers pour avoir le droit de venir devant chez moi. Ils auraient pu prendre une autre voiture qui existait, c'est la, la voiture immatriculée 06N, qui, qui, est une, qui leur permet de, de circuler sur, sur tout le, ter le territoire national sans en ennui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait bon, voilà. Troisième chose, c'est que euh, ces, ces voitures, elles n'étaient pas discrètes. puisque j'ai Donc, à quoi ça sert de se mettre en planque avec une voiture qui n'est pas discrète, puisqu'on les reconnaît à la plaque d'immatriculation, alors que s'ils avaient pris les plaques actuelles qui sont totalement banalisées, je n'aurais pas pu savoir que c'était des policiers. Alors qu'à l'époque, j'ai deviné que c'était des policiers, puisqu'ils avaient cette plaque pas discrète. Donc pourquoi ces gens-là ont pris une plaque pas discrète La réponse, je, je l'ai trouvée dans, dans les, les, années, euh, les années qui ont suivi, parce que je, je m'interrogeais là-dessus. J'ai fait une recherche sur la loi, concernant les, les immatriculations. Et en fait, c'est... Ben, ces voitures n'étaient plus, de... plus en circulation depuis 2008. Et c'était sous Nicolas Sarkozy, il a annulé ces voitures pas discrètes et il les a remplacées par des... Et il suffisait de changer la plaque, ça, le... comme quand on a changé les plaques d'immatriculation, maintenant vous avez les nouvelles plaques, voilà, c'est facile à faire. Et les policiers avaient cinq ans pour se mettre en conformité, euh, pour changer les plaques de leur voiture, pour avoir des plaques anonymes et surtout pour avoir le droit de circuler. Donc là, on avait des policiers à Nice qui ont décidé d'utiliser de, des anciennes plaques pas discrètes et, euh, et de, de commettre une infraction. Donc déjà, les voitures n'avaient plus le droit de, de circuler, ils ne sont pas discrets, euh, il voilà, y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et, et dans la législation à l'époque, il euh, eh ben, y avait une exception à ça, c'est-à-dire que les gens devaient avoir un ordre de mission, donc, pour pouvoir se mettre en plan, c'est-à-dire que les policiers qui sont venus devant chez moi, ils avaient le droit de le faire à condition de rédiger juste avant un ordre de mission en disant « Mais voilà, on va se mettre en plan au numéro 26, c'est mon numéro de rue, boulevard frédéric à et on va surveiller s'il y a n'importe qui qui traverse l'arrivée ou Voilà. Et ils étaient donc… Ils avaient un document qui prouvait qu'ils étaient devant chez moi au moment où on fracture la porte. Euh, et au moment où je dis ben, « euh, on m'a fracturé la porte », et eux ils disent « il ne s'est rien passé ». Ce qu'ils attendaient, donc, je, je l'ai dit tout à l'heure, ils attendaient que je porte plainte contre X, donc euh, j'ai évité ça, j'ai demandé la caméra de vidéosurveillance à la place, et ils auraient répété leur même discours en disant ben, « il ne s'est rien passé », et j'aurais été condamné. Et là, c'est un piège qui est vraiment tordu. Et euh, il n'était pas tordu que contre moi. C'est tellement qu'il est tordu, je suis certain que, que ces policiers, donc j'avais des problèmes avant, comme j'ai dit, avec un colonel de, de gendarmerie, avec quelques, euh, quelques policiers d'istre. Mais et, et, et les gens, ils n'ont pas fait un brainstorming en disant, ben bah tiens, nous on est dans les Bouches-du-Rhône, ben on va aller euh, téléphoner au commissariat d'un autre département qu qui nous touche même pas pour savoir s'ils ont des voitures, des anciennes voitures. Non, ce n'était pas possible, ce n'est pas réalisable. Ce qu'il y a, c'est que ce ne sont pas les policiers d'Istres, ce ne sont pas les procureurs d'Aix-en-Provence, pareil, c'est dans le 13, qui étaient au courant de ça. Ceux qui étaient au courant de ça, c'était des gens qui, qui étaient à, euh, dans les gouvernements à Paris, plus précisément le, la DACG, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. L'homme en question, il s'appelle Olivier Rabault, c'était le chef de la police judiciaire au sein du ministère de la Justice. Donc là, j'ai euh, obtenu, j'ai sa lettre. Allez, allez sur mon site, je vous donne, euh, je vous donne beaucoup de détails là-dessus. Il y a les documents euh, qui montrent où, enfin, euh, les différentes lettres, les différentes preuves que j'ai. Et, euh, et voilà, donc on m'a tendu un piège qui n'était pas euh, fait pour moi. Et, et c'est un piège qui avait été rodé avant. Et quand je parlais des voitures qui n'existeraient plus fin 2013, sachant qu'on m'a défoncé la porte au mois de mai 2014, c'est-à-dire six mois plus tard, il faut savoir que les policiers... Quand, euh, en décembre 2013, quand ils avaient leur, leur voiture, ils savaient pas qu'ils allaient temps en piège. Ils ont gardé la voiture, ils n'ont pas dit ben, on, on garde cette voiture qui n'a pas le droit de sortir du département, pourquoi euh, Non, et ils savaient que ça servirait à d'autres personnes. Et je suis sûr qu'entre le moment euh, où ils ont gardé euh, donc, le fin décembre et puis euh, le mois de mai, la voiture, elle a servi 2, trois, quatre opérations. Similaire. Et les autres personnes, euh, autres que moi qui, eux, n'avaient peut-être pas de chance, n'avaient pas de caméra de vidéosurveillance, n'ont peut-être pas vu les policiers en planque, etc., ils sont tombés. C'est-à-dire que dans le même piège que moi, euh, sauf que eux, euh, ils ont dû porter plainte contre X. Les policiers, dans le même cadre que moi, ils ont dit « il ne s'est rien passé. ce monsieur invente, on va l'envoyer en prison ou en hôpital psychiatrique ». Et là, on ne pouvait... ces gens-là, les autres, ils se sont fait avoir ne pouvait rien faire. Il pouvait avoir le meilleur avocat du monde face à deux policiers assermentés, les deux qui sont dans la voiture. Et euh, on les traite de fous et ils sont emprisonnés et ils vont à la Alors qui peut être qui peut être intéressé par ce type de piège Et là, j'avais parlé de la franc-maçonnerie. Je vais revenir là-dessus. Là, ce sont des ce, ce sont des des réseaux de, de magouilles. Euh, alors pareil pour vous qui regardez la, la vidéo, euh, vous, vous pouvez, avoir un, un, vous, vous pouvez ne, ne, ne pas être au courant de tout ce qui se passe. Euh, mais il faut savoir que le point commun de, de ces gens-là, ça va être de, de monter des, des pièges euh, pour, de, de, pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a plusieurs personnes qui se font avoir par des, des réseaux de franc-maçonnerie. Allez sur Internet, vous, vous tapez des mots-clés, vous verrez des témoignages. Vous verrez euh, pas mal de choses. Alors, il peut y avoir des personnes âgées, fortunées, euh, par exemple des gens qui n'ont pas de descendance, tout ça. Ben, euh, Ces vautours francs-maçons vont, vont mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des réseaux sociaux, ils vont des, euh, pardon, des, réseaux sociaux des, des réseaux de travailleurs sociaux euh, du département. Et ils vont avoir des juges de, qui vont les mettre sous tutelle, alors que les gens sont sains d'esprit, mais on va les faire passer pour, pour folles, on va les mettre on va leur attribuer un tuteur et puis voilà, on les met sous curatelle ou sous, euh, sous tutelle. Il va y avoir aussi le cas des, des petits entrepreneurs. Par exemple, euh, quelqu'un qui a une, une casse auto un terrain vague avec une casse automobile qui vaut rien, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait son travail, ou, ou alors un autre, quelqu'un qui fait du, du dressage canin, euh, il, il a un terrain vague, il fait sauter les chiens et les animaux euh, pour les dresser. Euh, bah voilà, le, le mec, il vit sa vie tranquille. Mais par contre, il va y avoir un projet immobilier qui va se construire. Et là, on lui dit ben, « tiens, je vous rachète le terrain ». Alors bien sûr, on va lui racheter deux fois plus cher. Mais, mais, le, mais certains euh, vont dire « mais je vais faire quoi avec mon argent Je ne peux pas aller… ». C'est-à-dire que là, vous me donnez de l'argent. Mais, euh, mais tous les, les terrains, ils ont augmenté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que mon terrain à moi. Il y, a le, le, tout, les, les ter il y a une hausse du prix de, des terrains depuis 20 ans en France. Donc cette personne n'aura plus l'argent, n'aura plus les moyens d'aller ailleurs. Et donc, va refuser cette offre. Il va dire « Non, moi, je, je continue ma vie tranquille, vous m'en le terrain dans 10 ans, quand je serai à la retraite ». Et là, il va y avoir donc, des réseaux qui vont se mettre en, en place, des réseaux avec la justice, avec justement ces gens qui, qui tendent des pièges. Eh bien, on, on va, ils font passer cette personne pour folle, c'est-à-dire avec une raison fausse, c'est-à-dire le, le même truc qu'à moi. C'est-à-dire qu'on défonce la porte, ou, ou, ou on, ou on se, euh, se fait frapper devant des policiers en planque. Ça, ce point est très important avec euh, une, un ancien véhicule qui a une plaque d'immatriculation qui ne devait plus exister, mais qui, qui devait répondre, à, qui devait avoir un ordre de mission. Et euh, alors, tout, tout ça, je, je, détaille dans, je détaille dans une autre vidéo, euh, alors, elle est un peu longue, elle dure 40 minutes, mais je détaille ce piège euh, avec des, les policiers en bloc. Voilà. Et donc, dans les bouches du Rhône, dans le Var, dans, dans tout ça, c'est le même piège qui vont tendre à des personnes qui, qui sont fortunées ou des personnes qui dérangent, et, euh, et pour les envoyer en hôpital psychiatrique. Alors là, c'est très grave. Ce sont des arrestations arbitraires des privations de liberté supérieures à une semaine. C'est du 30 ans de réclusion criminelle. Donc euh, une cour d'assises et un crime de 30 ans pour les auteurs. C'est l'article 432-4 du Code euh, pénal. Voilà. Donc c'est énormément grave. Et, euh, et ça, ce n'était pas fait rien qu'à moi. C'est-à-dire que... Euh, que quand c'est centralisé à Paris, euh, dans, ce, dans ce bureau de la DACG, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, ils ont d'autres personnes dans toute la France euh, qu'ils vont piéger avec ce même système. Et, et c'est là où je me dis, non, il y a quelque chose qui cloche. Et, et, et ça m'a fait tilt. Et ce que j'ai vu, je, je, je dis que ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrivé à, à, à, à plein d'autres personnes. Ben, je je cite les Bouches-du-Rhône, le Var ou, ou d'autres. Mais la région parisienne, c'est-à-dire que moi, ça m'a choqué de voir quelle est, euh, une voiture qui fait 5 à 6 heures de route pour, pour me venir euh, dans, euh, de, devant chez moi. Mais en région parisienne, que la voiture soit immatriculée 78, 75, 92, 94 et même 91, ça ne choque pas. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas besoin de faire 5 heures de route. C'est-à-dire que, que ce piège que moi j'ai vu dans les Bouches du Rhône, il ne peut pas être vu en région parisienne, il ne peut pas être vu à Versailles. Ça, c'était le premier C'est-à-dire, je rappelle que je fais cette vidéo par rapport à, à la cour d'appel de Versailles. Et, et là, je remarque. Euh, donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que euh, dans l'argumentaire... Bon, euh, J'ai parlé euh, rapidement d'une association, donc je donne le, le nom de l'avocate, c'est euh, le cabinet de La Chapelle. Euh, ils sont à Paris. Alors, c'est pas pour De La Chapelle, ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas dans le 18e, eux. Ils sont, je crois, de, dans le 16e. Puis, euh, dans, euh, ouais, dans le 8e ou le 16e. Dans les beaux quartiers, je crois. Euh, mais, euh, do, donc, quand l'avocate de La Chapelle, elle donne euh, ses faux arguments à Versailles, C est, c est, y a, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi elle mélange ça Ça n'a rien à voir. Euh, euh, donc, je rappelle, euh, solidarité, c'est une affaire prud'homme. Voilà. Et je suis devant la chambre sociale, c'est-à-dire celle qui, euh, la, la cour d'appel, qui s'occupe des, des cas de, de prud'homme. Voilà. Et donc, euh, je me dis, mais pourquoi elle, elle raconte des choses qui, qui n'ont rien à voir Pourquoi elle raconte ce piège euh, qu'on m'a tendu N'a rien à voir avec les prud'hommes. Et là, euh, là, je comprends ce qui se passe. Qu quand vous avez des innocents qui se font avoir, on, on, je vais prendre mon cas dans les bouches de Rhône, euh, par exemple, euh, ou, ou le cas d'autres personnes qui, elles, sont tombées, comme je dis. Donc, les gens, ils portent plein de contre X, les policiers, ils viennent faire le témoignage, non, non, la personne invente, euh, il ne s'est rien passé, et euh, euh, la personne se fait condamner pour. Euh, pour de l'invention, c'est-à-dire euh, dénonciation de faits imaginaires ou dénonciation calomnieuse, alors qu'elle dit non, non, non, il s'est vraiment passé ça. Et, et quand vous êtes innocent, que vous faites condamner, vous n'allez pas euh, déjà vous porter en prison, hein, malheureusement pour les innocents. Mais, mais en plus, vous n'allez pas rester les bras croisés. Ah ben si, on a dit que j'étais coupable, alors non, non, non, non, les gens, ils font appel. Et là, il faut savoir que dans les, ré les régions, et, euh, donc, vous pouvez avoir différents tribunaux à qui on va tendre tous ces pièges, mais la cour d'appel, il n'y en a qu'une seule. Donc, quand vous allez avoir, euh, ben, par exemple, ce, ce piège qui est tendu à, à, à des, plusieurs personnes dans un même département ou dans, euh, dans des, des départements d'à côté, ces personnes vont dire « non, non, je suis innocent », donc avec des tribunaux correctionnels différents, ces personnes vont faire appel, mais toutes ensemble, au même, euh, à la même cour d'appel. Et surtout, comme je, je dis que ces personnes ont l'impression de, de se faire avoir, elles, elles, elles elles, c'est quasi certain qu'elle fasse appel. Et donc, on a des juges de la cour d'appel qui, eux, centralisent tout. Vous pourriez avoir des tribunaux indépendants qui pourraient douter, c'est-à-dire le, le juge y voit une seule personne qui se fait avoir par le système. Ok, ça va. Et le juge de la cour d'appel, il en voit plusieurs. Et là, ça devrait faire tilt. Et ça ne le fait pas. Pourquoi Il fait partie du système. Voilà l'éclairage qui m'a été offert par l'argumentation de l'avocat de solidarité. C'est grave. Et ouais. Donc, euh, voilà. J'ai les... mon regard qui s'éclaire. Et, euh, et là, je réalise que, euh, bah, que dans les Yvelines, dans les, les Hauts-de-France, hein, il y a énormément plus... Déjà, il y a plus d'argent que dans les Bougeronnes, même si les immobiliers... Il c'est élevé chez nous, mais en région parisienne c'est beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de juges qui trempent dans ces magouilles et c'est grave, et donc euh, les juges ont prévu de, les juges, les francs-maçons je ne sais pas quoi, ou les réseaux de copains, ou les réseaux de je ne sais quoi euh, mettez le terme que vous voulez ils ont prévu de me faire arrêter, de me faire condamner avec une fausse déclaration donc de cette avocate qui s'appelle euh, Marie-Christine de la Chapelle, maître de la Chapelle. Qu'est-ce qui va se passer Cette avocate va faire une fausse déclaration, c'est-à-dire que euh, donc, dans une affaire de prud'homme toute simple, par exemple, on, on parlait des journées de travaillées, je travaillais le samedi le dimanche, donc 6 euh, à 7 jours sur 7 dans la semaine, il n'y avait que 5 qui étaient payés. Ben, je, truc tout simple, je mets le planning de l'association, je disais, ben, vous voyez, euh, je travaillais des jours de plus, vous payez les jours de plus, euh, salariés de l'association. Voilà. Et euh, donc c'est un truc tout bête à faire. Mais euh, l'avocate euh, maître de la Chapelle, l'avocate de l'association Solidarité, va, va dire ben "Regardez, Monsieur Aubert, il a des problèmes avec la justice, et, euh, et donc il perd la tête, et donc vous devez rejeter sa requête." Et, alors euh, là aussi, quand on demande quelque chose ou non, euh, elle ne demande pas d'argent contre moi. Elle demande juste le rejet de, de ma requête. Elle dit juste "On demande Solidarité, demande que Monsieur Aubert ne gagne pas." mais euh, on ne veut pas lui demander de l'argent, on ne veut pas lui demander des dommages et intérêts, on ne veut pas lui demander de, de partager nos frais d'avocat, on lui demande zéro. On demande juste à ne pas perdre contre lui. Donc, il euh, a dit, regardez, Monsieur Aubert, il a des problèmes avec des juges euh, avant 2010, donc c'est faux, parce que moi, mes problèmes, ils ont commencé en 2014 et 2016 17 quand les juges ont fait des faux documents, mais elle, elle invente ça, elle change les dates. Et donc, elle va faire un faux argument, un faux argumentaire. Elle va dire, ben voilà, M. Aubert avait des problèmes avec le juge et ensuite, quand il vient travailler chez nous, il a les mêmes problèmes et donc il, il perd la tête, rejeté, euh, rejeté sa requête. Alors, moi, quand je vois ça, je sais qu'elle qu a fait, un faux de, qu fait des fausses attestations, qu'elle fait des, euh, des fausses déclarations. Et quand je sais qu'on montre quelque chose à un juge, elle attend, elle attend une confirmation du juge elle ne va pas se mettre à, à faire des faux. Et, et là, ce que je disais aussi, c'est que ma propre avocate, elle aurait dû dire ben « mais non, mais elle s'est trompée dans les dates enfin, ». Mon avocate a dit « non, non, c'est une autre affaire ». Mais elle a voulu, elle a voulu laisser euh, ces histoires euh, fausses. Et donc, la logique veut que les juges vont être horrifiés que, que je déclare que des collègues à eux, dans le, le sud ou à Paris même, euh, fassent des faux documents, et ils vont venir confirmer euh, parce qu'ils en sont aidés par l'avocat de, de la Chapelle, ils vont dire oui, euh, M. Aubert perd la tête, donc euh, on le condamne, c'est-à-dire, euh, et en plus, on confirme les jugements d'avant, c'est-à-dire que les faux jugements qui ont été faits par les, les autres avocats vont être confirmés par la cour d'appel. Euh, ils n'en ont pas droit, c'est pas du tout la même affaire, mais les juges vont magouiller entre eux et ils vont faire ça. Donc, moi, ça, je ne le veux pas. Je, donc, euh, mon affaire devant l'association, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est euh, sortir de. Des problèmes avec les juges, les policiers. Ça, ça m'intéresse. L'avocat, allez hop, ok, je dis, euh, j'envoie j'envoie je, en, même un, un mail à l'association, je dis, ok, j'abandonne tout, on signe un accord, l'euro symbolique. L'euro, vous n'avez même pas le débourser. je vous, fais, je vous offre 10 euros, sur, je leur fais une donation en, en ligne sur leur site, je leur donne 10 euros, je dis, vous, vous arrêtez tout, c'est ce que vous demandez. Votre avocate a fait des faux documents contre moi, tant pis pour moi, euh, j'abandonne. Et eux ils vont dire non. Non, non, non, non. On n'a pas envie d'abandonner. Vous nous demandez euh, 10 000 euros, mais on va peut-être vous les payer. Et euh, ils ne sont pas tranquillous, quoi. Euh, voilà, donc là, là, il y a un piège qui est tendu par l'association. Alors, à l'époque, je pensais que c'était que l'avocate. Je pensais que, euh, que l'avocate obéissait à des ordres, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, ils veulent pas que j'abandonne, ils veulent que, que les, faux, euh, les faux arguments émis par l'avocate soient transmis, à la cour d'appel, pour que le juge de la cour d'appel tranche et dise « Monsieur Aubert, perd la tête ». Ils veulent pas que, que l'affaire s'arrête. Moi, je suis d'accord pour l'arrêter. Solidarité, l'association Solidarité, dit euh, qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, je leur dis « D'accord, vous avez tout. Qu'est-ce que vous demandez de plus ?» Et eux, ils disent « Non, non, non, on va prendre le risque de perdre des milliers d'euros. » On va perdre ce risque de milliers, mais pas. Par contre, on veut qu'un juge voit si vous, avez, euh, si vous avez perdu la tête ou non. Mais le, le juge, il n'est pas médecin. Le juge, il n'a pas fait d'études de médecine ou de psychiatrie. Donc, arrêtez, arrêtez de dire ça. Euh, en fait, il, y a, il se passe autre chose. C'est-à-dire que l'avocate est en train de, de vouloir que des juges fassent un faux document. Et là, il y a une nouvelle notion qu'il va falloir aborder. C'est celle de l'auteur d'un crime ou d'un délit, d'une infraction et les complices. C'est-à-dire que les gens aimeraient bien que, euh, que que celui qui se fait prendre la main dans le sac, que celui qui demande quelque chose, soit l'auteur et que ce soit lui qui soit condamné. Ça, ça c'est ce que les gens souhaitent. Euh, et et, et il, faut, il faut voir qui est l'auteur et qui est... Euh, d'un point de vue judiciaire. Je, je vais prendre le cas d'un assassinat, d'un crime, pas de rapport avec moi, mais c'est pour illustrer. Il peut y avoir ce qu'on appelle des commanditaires, c'est-à-dire que quelqu'un veut faire tuer son ex-conjoint et il va payer, payer quelqu'un pour, pour l'exécuter. Il va aller 15 000 euros ou 20 000 euros ou 100 000 euros. Il va, il va soudoyer un, un exécutant pour aller tuer son, son conjoint. Et là, l'auteur, dans, dans le droit, l'auteur, c'est le tueur. C'est lui qui fait le, le crime. On, je vais prendre, par exemple, le cas de, de quelqu'un qui n'est pas doué, qui a envie de tuer son ex, -conj, son, son conjoint, euh, peu importe, qui a envie de tuer euh, son conjoint et, et qui va, il rentre dans un bar euh, ou sa conjointe. Il rentre dans un bar et euh, il parle aux, aux premières personnes avec une bière en lui disant « Tiens, ça te dit, euh, je te donne 20 000 euros, tu vas, euh, tu vas liquider la personne. » Ok. La personne n'est pas sérieuse, il y a pas... donc il va, il va prendre l'argent. Le mec, il prend les 20 000 et il dit oui, oui, je vais le tuer euh, comme ça, il ne les tuera jamais. Qu'est-ce qu'il va faire Lorsqu'il a payé 20 000, il va aller au commissariat, il va dire ah, je, je lui ai payé 20 000 euros, il vous les a pris, mais c'était pour les tuer, là, et il n'a pas rempli son contrat. <rire> ça ne marche pas. <rire> donc là, on, on voit que, que celui qui a le souhait de faire euh, un, un faux n'est que commanditaire et que parfois, il y a des commanditaires qui réussissent, et d'autres qui ne réussissent pas. Le commanditaire en droit, ça s'appelle euh, un complice. Donc, euh, je, je, je, je vais vous mettre les, les trois détails de, de complicité en droit français. C'est-à-dire, il y a euh, la complicité par euh, ordre ou assistance, euh, et puis euh, la complicité par aide, on peut fournir de, de l'aide. Et, euh, et par exemple, donc, euh, dans le cadre d'un commanditaire, euh, il va donner de l'argent, c'est de la complicité par euh, instruction. Et euh, il va y avoir d'autres complices qui vont couvrir une affaire, par exemple, euh, vous cambriolez une maison, vous, euh, vous prenez un complice qui va se mettre dans la rue et siffler quand euh, quelqu'un arrive. Voilà. Ça, c'est un autre cas de, de complicité. Voilà, donc euh, en fait, le, le commanditaire, euh, ce n'est pas l'exécutant, c'est-à-dire que vous, vous pouvez donner des instructions, ce n'est pas vous qui allez le, le faire. Celui qui doit être en premier puni, c'est l'exécutant. Il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. Alors, dans mon affaire avec la, les juges, avec un juge ou une juge de la Cour d'appel de Versailles, quand il y a l'avocate qui insiste pour donner de faux arguments, pour qu'elle a gagné, je dis c'est bon, on arrête l'affaire. Elle dit non, non, non, non, non. On prend le risque de payer plus d'argent, mais on, on, veut que, on veut donner de, de, de faux arguments à la Cour d'appel. Donc là, l'avocate n'est pas l'auteur de, de ça. L'avocate n'est qu'un moyen, c'est-à-dire elle est un complice parce qu'elle va donner de l'aide à l'auteur qui va être le juge, donc le criminel, j'insiste sur le mot, il va y avoir deux criminels, il y a le juge qui est criminel et le greffier qui est criminel. Ce sont les deux, c'est très grave, des, des criminels à la cour d'appel. De Versailles. Et l'avocate qui donne ce faux, ces faux arguments n'est que complice. Alors par contre, les complices dans le droit français, les complices et les auteurs, ils risquent exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il y, y a deux crimes qui sont en préparation. C'est-à-dire, un, établir un faux document, c'est-à-dire un faux jugement de la cour d'appel, c'est du 15 ans de, de réclusion. Mais le but de ce faux jugement, c'est pas, ah ben on s'est fait plaisir, on, on a écrit une oreille sur blanc comme si au bébé était fou. Non. Il, le ce faux jugement prépare mon internement. Et là, on est sur l'article 432-4 du code pénal, c'est-à-dire une arrestation arbitraire de plus d'une semaine. Alors là, quand ils me mettent en hôpital psychiatrique, c'est des années. Ils me mettent 6 mois, 1 an, 2 ans, ils, ils me shootent de piqûres, je suis comme ça, comme un légume. Donc c'est un crime qui est en préparation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer la réalisation de, de ce faux document. Euh, voilà. Alors, euh, quelque chose aussi, un dernier point que j'avais abordé en introduction, euh, c'était au sujet des, du nombre de juges qui sont honnêtes ou malhonnêtes. Je disais, il y a une grande majorité de juges qui sont euh, honnêtes, qui ne sont, euh, sont pas des fripouilles ou des, des, des bandits ou quoi que ce soit ou des criminels. Et je persiste à dire que la majorité, la grande majorité d'entre eux sont des gens qui sont honnêtes. Le problème, c'est que quand ils ont un collègue à eux qui savent malhonnête, ils ne peuvent rien faire. Ces juges honnêtes espèrent que des gens comme moi ou d'autres produisons ces vidéos, produisons que nous dénonçons les malhonnêtetés de juges. Et ces juges honnêtes, quand ils voient les vidéos, ils sont contents au fond de même parce que eux, ils sont impuissants à faire rétablir l'ordre. Parce que euh, c'est leurs collègues qui salissent la justice, les collègues malhonnêtes. Et les, par contre, à l'inverse, les juges malhonnêtes, quand ils voient mes vidéos, comment ça, comment ça, comment ça se fait, ils osent dire ça, ils osent critiquer. Non, je ne critique pas la justice, je critique l'utilisation de la justice par une poignée de magistrats malhonnêtes, juges, procureurs, et par des assistants qui, qui sont des policiers. Et, euh, et parfois, qui sont orchestré par euh, des gens au gouvernement, euh... Euh, au gouvernement, je parle. Et, euh, et donc, on, on va voir, suivant si la personne est fâchée, elle est malhonnête. Si la f... personne se dit « Oh, cet homme est courageux, il faut l'aider. » Ou alors de, de dire « Comment se, se peut-il que cet homme soit, en parlant de, de moi ou d'autres cas, euh, soit persécuté par des, des juges, soit persécuté euh, tout ça euh, ?» Ce n'est pas possible. Les magistrats, euh, euh, honnêtes, ceux qui sont rentrés avec l'intention de bien faire, ils sont contents de m'éviter. Comment se fait-il qu'il y ait des magistrats à malhonnêtes toujours en exercice Je disais, vous regardez les statistiques, dites-moi combien il y a de magistrats qui sont en prison en ce moment. Ben, je crois qu'il n'y en a pas. Et, et donc ça veut dire que ces magistrats sont en liberté, les magistrats malhonnêtes en liberté, en train d'exercer. De, mauvaise impression, en train de magouiller. Alors, bien sûr, il ne magouille pas tous les jours, mais c'est de temps en temps. Allez, un cas sur dix, allez, hop, euh, une petite magouille ou un petit arrangement, etc. Et, euh, et là, je voudrais que, que vous compreniez euh, cette façon de faire. Si vous êtes, euh, je dis vous, ces façon de parler, si vous êtes malhonnête, vous allez faire vos magouilles, vous allez partir à la retraite. Mais est-ce que vous voulez qu'une fois que vous êtes à la retraite, que ce soit un juge honnête qui reprenne euh, la suite de vos dossiers et qui découvrent vos malhonnêtetés Non. C'est-à-dire que euh, vous allez vouloir euh, mettre en place un système corrompu. Et pour cela, vous allez veiller à ce que vos remplaçants ne soient pas honnêtes. Pour les personnes malhonnêtes, ils vont veiller à gangréner le système, d'une part. D'autre part, euh, quand c'est gangréné à la base, il suffit qu'il y ait les supérieurs hiérarchiques qui soient honnêtes pour que la gangrène s'arrête. Mais donc, l'astuce pour les, ces magistrats malhonnêtes, c'est d'infiltrer tous les, les échelons de, de la justice. C'est-à-dire, pas seulement les petits tribunaux de base de, de province, mais euh, les cours d'appel. On est à Versailles, euh, ne soyez pas gangrenés. Alors, par contre, quand je fais cette vidéo et je vais faire des courriers à côté, je, je, si j'écris, c'est parce que j'ai confiance dans le fait qu'il y ait des gens honnêtes à Versailles. Je, je ne pense pas que la totalité des juges soit malhonnête. En, en tout cas, bon, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Je pense avoir raison en croyant qu'il y a des juges honnêtes à Versailles. Bon, maintenant, donc, c'est donc, un exemple, les cours d'appel. Toujours sur les cours d'appel, au fait, il y a quelques années, il y avait eu euh, un enquêteur euh, Godino, Antoine Godino, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La mafia des tribunaux de commerce ». Donc, on racontait des, il racontait des, des magouilles. Dans, ça. Dans le titre, c'est les tribunaux de commerce. Mais il faut savoir que quand vous lisez le livre, vous voyez que les cours d'appel sont gangrénés. Les greffiers, les juges, etc., des cours d'appel. De plusieurs cours d'appel qui sont cités. Donc les tribunaux de commerce, ils ont fait un peu de nettoyage, mais les cours d'appel, je ne crois pas que ça ait changé. Donc ça, donc les cours d'appel, et puis au-dessus, les cours de cassation. Que ce soit du côté du Conseil d'État ou du côté de la cour de cassation. Donc... Euh donc, si on est dans un système malhonnête, dans un système gangrené, il ne faut pas avoir d'espoir au niveau au dessus Parce que celui qui va agir mal, c'est-à-dire que même euh, si j'ai des mauvais juges en cours d'appel, je ne dois pas avoir l'espoir d'avoir des bons juges en cours de cassation. Parce que les juges de la cour d'appel connaissent mieux que moi le système. Ils savent qu'ils sont protégés par les juges de la cour de cassation. Donc, le recours que j'ai, ce sont ces vidéos-là. Et de dire, voilà, si vous faites des faux, moi, je vais vous poursuivre. Pareil avec le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, l'organisme qui gère les juges. Comment imaginez-vous de savoir qu'il y a des, des juges qui sont malhonnêtes en liberté Et Le CSM, il fait quoi il se, il se tourne des pouces Non. Voilà. Donc, euh, donc, je critique les juges malhonnêtes, je critique les magistrats malhonnêtes, je critique les procureurs malhonnêtes, les greffiers malhonnêtes, etc. Je ne critique pas le système. Le système est bon, c'est juste les des personnes minoritaires, très minoritaires, qu'il faut gicler de ça. Voilà, donc euh, ben j'espère que ouais. cette vidéo va servir euh, à éviter un, un faux euh, qui va être établi par le, la cour d'appel. Euh, ceci dit, la tentative de faux est également punissable, donc là, je continuerai là-dessus, jusqu'à ce que je découvre qui sont les commanditaires derrière. Je poursuivrai l'association et son président, euh, Kevin Goldberg. Euh, et puis, euh, monsieur aussi Péné, Antoine Péné, les deux qui me semblent euh, m'agouiller aussi euh, pour me faire aller en, en asile, peut-être pour des raisons de franc-maçonnerie, tant que je ne sais pas ce que si l'association Solidarité là-dedans, mais c'est possible qu'il soit impliqué. Voilà, donc ça, ça va être le futur, hein, mais euh, j'espère que dans le futur très proche, il n'y aura pas de ce, ce faux jugement euh, qui va être rendu. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt dans de meilleures conditions. Merci à vous.